Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Nous parlons aujourd'hui bon, d'une formation jeudi, la toujours sur Word, mais nous allons montrer comment vous faire une formulaire. Alors, on est capable de faire un formulaire. On capable faire formulaire et puis nous allons montrer comment pour enregistrer le comme modèle et à partir de modèle là vous dans les, dans, on capable et faire l'autre formulaire. Nalé on va Word dans les dans page vierge et puis nous allons commencer et remplir le formulaire là. Par exemple, nous marquons nom et prénom. Et avec nous, après nous, il a nos films marqués, et puis nous pouvons montrer, par exemple, et, et, nous et montrer et comment pour faire tabulation pour que et, à partir du formulaire-là, nous l'utiliser. Mais avant tout, avant nous de commencer, nous allons montrer pour faut gagner un anglais, dans la liste anglais en haut là. dans la liste anglais, il faut gagner anglais développeur. Je ne sais pas gagner, mais qui ne pour pas faire. Et euh, après là, nous pas gagner anglais développeur. Ça nous fait aller dans le fichier. Bon. bon, nous allons aller dans le fichier, dans l'option. Eh, et puis, y a là, nous allons personnaliser le ruban Dans personnaliser le ruban nous allons regarder en bas. Nous voyons que l'anglais développeur n'est pas coché. Nous le. Cocher. Développeur. OK, nous coché. Et puis, nous faisons OK. Et puis, y a là, là, nous allons retourner dans le webin. Nous gardons l'anglais développeur là, les paraît. Voilà. Mais quand y a là, nous pouvons continuer avec, ben là, nous la tabulation. Dans la tabulation, nous, nous gardons ligne de règle là. Et nous voulons que le curseur placé juste en bas 6 là, là. Nous cliquons sur 6 là. Et nous sélectionnons par exemple, nos reprenons. Et puis nous cliquons sur 6. Et puis jusqu'à ce qu'on dit L paraître. Ok, là, elle la fait qu'on y a là, nous, si nous voulons placer, nous allons permettre que mon ait écrit nom et prénom. Nous faisons la tabulation et puis là, le placer dans elle là. Et puis, nous allons aller dans l'anglais développeur là, et puis nous cliquer sur mode de, de création. Mode de création, nous voyons immédiatement que propriété par bas, c'est que dit bon. Et puis, y a là, nous allons commencer et permettre que mon a écrit nom et prénom là-dedans, ou bien, tout même vous voulez écrit non et prénom. Là, don, ou bien, ou bien, tout, Aller dans le deuxième paragraphe là, par exemple nous prenons le contrôle du secteur du contenu de texte bu. Enfin nous va prendre un deuxième Alors, À partir de là nous cliquer sur les même un peu à droite et puis nous aller sur propriété et puis nous dit que et, nous cliquons sur supprimer le contrôle du contenu lorsque les contenus sont modifiés. Dans les verrouillage, nous cliquons sur ne pas supprimer le contrôle du contenu et puis nous fait OK et puis qu'on est là, aller, nous descendre en bas, nous descendre en bas et puis nous va marquer par exemple et, et adresse, aller, nous faire un clic toujours et puis qu'on est là et nous allons commencer à mettre, et même là là, contrôle et enrichi et puis nous, si nous voulons aller on toujours faire même là nous clique sur à droite dans les sous propriétés et puis nous dit ne pas et, supprimer et puis nous faisons OK. Et nous faisons une touche encore en bas. Nous cliquons descendre encore pour que ça capable de prendre deux lignes. Non, et contrôle nous allons dans CTRL enrichi. Nous cliquons sur les Nous faisons propriété. Ne pas verrouiller. Et, et puis, là, si nous voulons mettre une troisième ligne là-dedans, nous allons mettre une troisième ligne. Toujours avec tabulation. Et puis, nous faisons toujours contrôle enrichi. Cliquez. Et puis, sélectionner propriété et puis ne pas supprimer. Immédiatement nous cliquer à droite et nous même nous fait OK et puis nous passez dans l'autre question. Nous toujours aller sur tabulation pour toujours aller en bas et si ça et puis nous allons la deuxième et, et contenu et puis contenu, nous continuons prendre « le contenu qui vient date à la date. Par exemple contrôle le contenu le sélecteur de date. Nous cliquer sur dit nous allons sélectionner toujours à droite, et puis nous faisons propriété, et puis est là, nous cherchons le format. Mais toujours cliquez sur un verrouillage là, ou un enverrouillage là, ne pas supprimer le contrôle du contenu. Et puis nous faisons OK, et puis nous choisir un modèle de date. Le modèle de date, date qu'on a choisi, là, et nous allons choisir première ou bien n'importe quelle date. Nous faisons choisir un modèle de date-là que nous voulons que mon ami Nous pouvons choisir un autre modèle, par exemple, et que mon ami fait un choix dans sa liste de sélection. Et pour capable d'utiliser liste de sélection, par exemple, nous capable toujours aller descendre en bas, nous faire deux entrées. Et puis là, nous pouvons dire, par exemple, quel est, votre choix? quel est votre choix dans ce secteur N'importe quoi nous fait cliquer simulation et, et pour capable aller toujours non et, et toujours dans, en bas table 6 si ça et puis qu'on est à là le là choix dans l'analyse déroulante, et juste là et puis nous cliquer sur les mêmes et puis toujours sélection et puis nous aller la propriété et puis qu'on est toujours dans VVH, là nous toujours' ne pas supprimer le contenu. Le contrôle du contenu. Et puis, à partir de là, maintenant, nous allons commencer à mettre ça que nous sommes capables de choisir dans plusieurs choix qui nous Là, dans premier choix, nous allons écrire complet, par exemple Internet. N'importe quoi. Et puis, nous fait OK. Et puis, nous fait ajouter encore. Et puis, là, nous allons mettre Radio. Et puis, dans le troisième choix, par exemple, nous allons mettre Télévision. Et puis, nous allons entrer. Et puis, nous allons mettre. Par exemple, Facebook. N'importe quoi. OK. Et puis, nous fait OK. Et puis, nous fait OK en bas encore. Et puis, à partir de là, maintenant, nous avons une liste de choix. Nous avons case à cocher. Et la donne comment nous fait et case à cocher. Dans case à cocher, nous avons dit, par exemple, choix, euh, choix euh, du genre. OK. Choix du genre, nous faisons tabulation. Et puis, là, nous allons dans la partie case à cocher que nous euh, avons regarder dans la partie salaire. Et puis qu'on y a là, nous allons nous cliquer sur l'île, et puis et, et, nous toujours sélectionner, et puis nous faire propriété, et puis qu'on y a là, et, toujours verrouillage ne pas supprimer le contrôle, et puis et à partir de là nous faire OK, nous finis. Si nous voulons par exemple aller nous on va un contrôle C, et puis qu'on y a là et, dans, genre, yo, par exemple nous dit garçon, fille et les deux. Et, et puis, dans chaque choix, ça eu, Et puis, nous mettons ça. Par exemple, dans le choix garçon-fille, nous faisons l'abulation. Nous mettons Et puis, fille, nous mettons ça. Nous faisons contrôle c pour nous coller. Et puis, les deux, nous faisons contrôle c fait ça, fait ceci, le fait encore. Nous gagnons le choix. Et ça, nous sommes capables de cliquer sur une ou bien l'autre. Voilà, donc c'est un choix de formulaire que nous sommes capables de commencer à faire. Nous avons un nom pour texte pour nous. Mais nous sommes capables de dire et nous avons expliquer. Ok, Nous descendons en bas, nous parlons un texte que nous sommes capables d'écrire ou bien nous sommes capables d'écrire. Nous allons toujours dans le texte enrichi, mais cette fois-ci nous ne sommes pas faire pour nous. Nous une seule ligne. Nous allons faire que nous sommes capables de descendre en bas et écrire plusieurs lignes et plusieurs phrases. Nous allons dans Propriétés ». Et puis, nous toujours dit « le ne pas vérifier. » Et puis, en bas -net, nous dit autoriser les retours chariots, plusieurs paragraphes. Donc, nous fait « OK. Donc, nous sommes capables d'écrire autant de phrases que nous voulons. Qu si nous voulons un petit aperçu, par exemple, un petit aperçu de, de, de, de, de, de, de documents que nous parlons, qu qu nous sommes capables d'aller cliquer sur mode de, euh, de Encore, Nous voulons écrire y nous là. Et si nous voulons écrire, commencez à écrire. Sinon, eh, on va nous faisons comme ça, nous cliquer et nous parle maintenant « Restreindre modification » pour que partie gauche là, ça nous ben, là, pour que n'y a pas écrit la il n'y que pas que nous avons écrit seulement la partie de droite là. Là, là nous restreindre modification. Là, nous restreindre, bah, nous avons une partie eh, bon, droite comme ça, eh, restreindre la modification, et puis nous commençons par deuxième paragraphe. Dans le deuxième paragraphe là, nous cliquons sur « Restreindre », on va et puis, nous avons choisi le remplissage de formulaire. Dans le remplissage de formulaire, nous avons dit « activer la protection ». ok Là, nous avons dit « activer la protection ». Nous avons mettre un mot de passe. Si nous allons mettre un mot de passe, nous faisons faire « OK ». Et puis, nous avons un document, nous avons censé dit bon Et puis, nous sommes capables d'enregistrer. Nous avons dit qu'il y a deux façons d'enregistrer. Si on a fait document, par exemple, enregistrer, nous avons enregistrer un modèle. nous faites « Enregistrer sous », nous fait Parcourir ». Nous allons dans le bureau et puis nous dit par exemple et formulaire. Ok, Nous cliquons, nous cliquons enregistrement normal. Nous, bientôt, si nous voulons utiliser même un formulaire, ça plusieurs fois à chaque fois. Donc, Créer enregistrer », nous allons l'enregistrer en tant que modèle. On y a, nous allons toujours aller dans fichier, enregistrer sous, nous faisons parcourir toujours. Et puis, nous allons là, là, en bas, type de document, nous dit modèle Word. Et puis, qu'on on y a là, on même aller immédiatement et, et, et, dans le format document et puis y, aller dans le modèle personnalisé. Et là, on a tout le modèle personnalisé. Que nous, si on parle de tout, on va mettre comme modèle de Word et puis on va enregistrer. On va sur le modèle de euh, Word là et puis on va faire un document. Et puis on va aller dans Word, on va aller dans le bureau encore, on va prendre euh, le formulaire. On capable par exemple, le deuxième modèle là, ça, je dis que. Et qui modèle et que nous parlons. Et puis qu'on y a là nous avons un document documents. Ouais, partie salaire. Moi n'a pas même si il clique sur le même n'est pas cas. Faire quelles modification là-dedans. La ligne en particulier, moi n'a pas rempli là. Dans les, dans remplir, nous commençons écrire Jonas. Et puis nous descendons. Nous faisons tabulation. Moi n'en descend encore. De nous marquons en dessin adresse. We shall it ou bien Charles pirate. Ok. Et puis nous de, tabulation. Moi n'aurai pas non plus. Quarante vingt dix sept cent Et puis nous marquons et Saint-Martin, ou bien Guadeloupe, n'importe quoi. Autre. Et puis, quelle est votre date de naissance? Et puis, quand il y a là, on a choisi a ce sélecteur là. Et puis, il est capable de mettre date de l'échanceté, par exemple, 8, et, euh, non, par exemple, nous a choisi année, nous vivons jusqu'à ce que nous choisissions année, et que nous avons Bon, bref, ou bien si nous voulons prendre date, je dis à l'âme, nous avons et puis il y a là quel est votre choix là c'est la liste déroulante nous cliquons sur la là nous allons le prendre radio ou bientôt les allons prendre télévision etc télévision et puis dans case à cocher là la case à cocher si mon ami par exemple choisit quel est votre genre il me dire que c'est garçon cliquez garçon si mon ami c'est fille que liens est capable de cocher garçon il met c'est fille que liens quel est votre choix Et expliquez votre choix. Là, dans la partie de ça, là, comme nous avons réveillé, on commencé à écrire tout ça, et puis, les cas descendre en bas, on On va descendre, nous cas faire plusieurs paragraphes, et ça, etc., etc. Voilà. Voilà. Et puis, le formulaire là, là nous est toujours été dans le document vierge, document 1. Donc, à partir de là, nous avons cliqué sur partie enregistrement, donc nous avons encore capable enregistré, immédiatement, on va aller dans le parcours et puis au bal ou non vous On va ou non, par exemple, et ou bien n'importe. Voilà. Et puis, on a enregistré. Et puis, document-là, lui-même, cas cas, fermer ça. Si vous voulez utiliser le même document que vous avez déjà, on va formuler encore. Il y a toujours bon, document vierge et puis, y est là, à l'infini, on est capable d'enregistrer. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ça que nous pouvons pour nous même Nous espérons que document ça vidéo ça te fait plaisir sous mm. mm. ben, et bientôt sou mm. mm. mm. vidéo mm. mais pas hésiter à vous abonner avec chaîne noire pour pas l'autre vidéo au revoir et à la prochaine